Les fêtes de Noël approchent. Certains auront la chance de passer le réveillon en famille. Certains retrouveront leurs amis proches. D'autres seront seuls. Pour certains, la solitude est une habitude. Mais ça fait encore plus mal à Noël. Certains auront au moins la compagnie d'un animal, d'autres seulement la télévision. Il existe pourtant un moyen de ne plus jamais se sentir seul. Jouer de la musique. Avec la musique, on n'est jamais seul. Pour tes proches, pour toi-même, offre le plus beau des cadeaux un instrument de musique et, mieux encore, un cours de musique. Les gens aiment se grouper autour d'un piano pour chanter et taper dans les mains. Avec l'harmonica, tu joues partout où tu es. Tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux autres, aux adultes, aux enfants, aux vieillards, aux personnes seules. La musique, c'est le plus beau des cadeaux. Dans la description, tu trouveras un lien vers des cours offerts pour apprendre à jouer du piano et de l'harmonica. Joyeux Noël